Comment réussir à garder la pêche en ce moment Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de cette série quotidienne 2 minutes pour soi. Aujourd'hui, je te propose une vidéo boostante pour garder la pêche à l'intérieur pendant cette période particulière. Notre cerveau est construit pour se focaliser d'abord sur le négatif. C'était fondamental lorsque dans la savane, un tigre apparaissait, qu'on était face à un fruit juteux et appétissant. Il fallait d'abord se concentrer sur le tigre. Ce système, on l'a conservé et notre système donc lié à la peur est plus puissant que celui à la recherche du plaisir. Les médias l'ont très bien compris. Lorsqu'ils parlent beaucoup de, tout, de sujets anxiogènes plutôt liés à, à la peur, à, la, à une menace, ça attire notre attention et c'est beaucoup plus vendeur. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est une clé pour créer un nouveau réflexe, celui de se concentrer davantage sur le positif. Tu peux donc noter... 50 succès que tu as eu dans ta vie quand je dis succès, ça peut être monter une assaut, réussir à avoir un diplôme réussir à dire je t'aime à une personne de ton entourage tout ce qui est lié à quelque chose de satisfaisant pour toi et qui te procure du positif ensuite tu peux garder cette feuille et la réutiliser, la ressortir pour la relire dans les moments où tu as besoin d'un coup de boost, d'un coup de motivation voilà, donc là, ce dont je te parle, c'est de réussir à davantage concentrer son attention sur le positif. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à demain 10h pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, sens-toi libre de la diffuser à toute personne à qui tu penses qu'elle pourrait être utile. Et je te souhaite une très belle journée.